Bonjour tout le monde et bonne journée internationale de la jeunesse. Aujourd'hui, on vous célèbre. Votre pouvoir, votre potentiel et vos rêves. On veut faire en sorte de vous donner toutes les occasions possibles de vous faire entendre et d'avoir une influence positive dans vos communautés. En traversant le pays, on a eu la chance de rencontrer des jeunes extraordinaires comme vous et votre passion est contagieuse. On a besoin de vos idées pour mieux servir vos communautés. On a besoin de votre voix et de votre énergie pour faire face aux plus grands défis qui nous attendent, le changement climatique, l'égalité des sexes et tout ce qui nous aidera à créer un monde plus inclusif. Vous êtes déjà des leaders de notre société et en traçant votre chemin de vie, rappelez-vous de vous faire confiance à votre intuition, à votre voix intérieure, à votre cœur. Vous savez déjà distinguer le bon du mauvais et le vrai du faux. Alors prenez vos valeurs et vos idées au sérieux et n'hésitez pas à remettre en question les personnes, les émissions, les commentaires sur les réseaux sociaux qui vous blessent ou qui vous font douter de qui vous êtes vraiment. La vraie question c'est comment voulez-vous participer à un changement de notre société quelle est votre vision pour notre communauté et pour le monde? On veut vous donner tous les outils pour faire une différence. Alors c'est à vous de nous dire qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vient vous chercher. On a déjà été jeunes hein? et on sait que ce n'est pas toujours facile et c'est important que vous appreniez à prendre soin de vous-même. Comme vous le savez, j'ai moi-même raconté mon histoire, je me suis sentie vulnérable au début, mais c'était déjà un pas vers la guérison. Et si vous avez le courage de partager vos luttes et vos souffrances, ça pourrait vous permettre de sauver des vies. Sophie et moi, on vous remercie tous du fond du cœur en tant que parents, mais aussi en tant que concitoyens. On partage tous ce grand pays et c'est en s'entraidant que vous allez pouvoir trouver votre façon de faire une différence. Soyez audacieux et surtout, rêvez grand.